Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Quel est l'âge idéal pour commencer à trader ?» Eh bien, euh, selon moi, l'âge idéal, c'est le plus jeune possible. Euh, effectivement, euh, arriver à maîtriser une méthode de trading, c'est pas plus compliqué euh, qu'apprendre à maîtriser des jeux vidéo. C'est même euh, très amusant. Donc euh, je pense que même de, des jeunes gens qui ont moins de 18 ans peuvent, euh, peuvent très, bien, très bien y arriver. Moi j'ai essayé avec euh, mon petit-fils quand il avait euh, 10-12 ans, il se débrouillait vraiment pas mal. Donc il n'y a vraiment pas de limite. La seule limite c'est bien sûr euh, qu'il faut avoir 18 ans pour ouvrir euh, un, compte, euh, un compte de trading réel. Maintenant euh, un jeune qui... Qui, aurait des, qui ouvrirait un compte de démonstration et qui aurait des bons résultats, ben, il pourrait très bien demander à un adulte d'ouvrir un petit compte de 500 ou 1000 euros et commencer à trader pour lui et après trouver, trouver un arrangement. Hein. Mais euh, il n'y a vraiment pas de limite... Euh, d'âge, de ce côté-là. Je trouve même que on, ce serait bien d'apprendre le trading à l'école. D'une part, ça donnerait une notion d'argent, une notion d'argent qui est totalement absente dans, dans l'enseignement. Et c'est bien dommage, puisqu'après, vous vous retrouvez dans la vie réelle et on ne vous a jamais appris l'importance de l'argent, l'importance de, de gagner sa vie, de gagner de l'argent, alors que c'est essentiel et vous en avez besoin tout de suite. Donc euh, après, on peut très bien trouver euh, euh, l'intérêt dans le trading au niveau des statistiques dans l'enseignement, au niveau des probabilités, au niveau des mathématiques. Donc tout ça, ça se trouve euh, dans le trading et on pourrait très bien utiliser cet outil pour, euh, pour enseigner toutes ces matières. Maintenant après, quel que soit l'âge que, que vous avez, vous pouvez vous mettre euh, au trading. Hein, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans. Moi j'ai des étudiants qui ont plus de 70 ans, donc il euh, n'y a vraiment pas de limite. Euh, euh, vous pouvez très bien trader une ou deux heures par jour pour ne pas trop fatiguer si vous êtes euh, déjà d'un certain âge, mais il n'y a pas vraiment euh, de limite d'âge non plus dans l'autre sens. Donc euh, c'est sûr que les, si vous avez, vous avez déjà un certain âge et que vous avez tradé dans le temps, les méthodes ont, ont évolué. Mais Maintenant utiliser une plateforme de trading, c'est vraiment pas très compliqué. Euh, et suivre une méthode de trading, vous avez des méthodes euh, bien expliquées en vidéo, vous avez un lien ici vers euh, mes méthodes de trading et après, si nécessaire, vous pouvez avoir une assistance. Moi souvent, je donne une assistance à mes étudiants, donc je me connecte euh, à, leur PC avec, euh, à leur PC ou leur Mac, hein, ça fonctionne sur les deux, avec euh, donc un logiciel qui s'appelle TeamViewer, je, je peux voir ainsi leur écran, je peux leur montrer des choses, donc euh, c'est tout à fait possible, on peut apporter une assistance euh, de ce type-là. Donc euh, quel que soit l'âge de la personne, euh, moi c'est avec plaisir euh, que je le fais. Donc euh, vous pouvez vraiment apprendre le trading, apprendre la bourse à n'importe quel âge. Et ça ne prend pas, ça ne prend pas des années avant d'acquérir de, des méthodes, si elles sont bien enseignées, si elles sont simples, efficaces. Euh, moi j'ai des étudiants qui après, après une journée d'apprentissage en ayant regardé mes vidéos, se mettent euh, sur un compte de trading en démo d'abord, c'est ce que je conseille, et ont de très bons résultats. J'ai un nouvel étudiant, hier il me dit, premier jour de trading, il a fait 2,7%. <rire> Donc euh, vous voyez qu'il suffit d'avoir une bonne méthode et vous, vous, vous êtes parti très rapidement. Donc comprenez bien que si vous êtes jeune, faut pas avoir de complexe, vous pouvez très bien, et vous avez intérêt à commencer jeune, donc vous aurez euh, plus rapidement de bons résultats. Mais après, euh, comme complément euh, de revenus, c'est tout à fait possible. Donc toujours commencer sur un compte de démonstration, et surtout suivez une formation. Euh, il ne faut pas payer des milliers d'euros pour avoir une bonne formation. Hein. La preuve, vous pouvez voir le prix de, de mes formations. Et ensuite, vous, vous vous y mettez sur un compte de démonstration, et quand vous avez... Euh, des bons résultats, à ce moment-là, vous, vous commencez à ouvrir un compte. Vous pouvez ouvrir un compte de 500, de 1000, de 5000, de 10 000, de 50 000, comme vous voulez. Bien sûr, il y a des gens qui vont ouvrir un compte de 500 et qui disent on ne gagne pas beaucoup. Ouais, si vous gagnez euh, 1% par jour sur un compte de 500 euros, ça ne représente euh, pas beaucoup, mais il vaut mieux quand même vous entraîner sur un petit compte au départ. Et après, euh, vous pouvez mettre plus de capital si vous voulez, hein, ou bien vous faites fructifier votre capital avec... Euh, avec les gains que vous faites, maintenant c'est en fonction des, des budgets de chacun, hein, mais vous pouvez vous mettre au trading, quelles que soient vos capacités financières, pour certains euh, 50 000 euros ce n'est pas grand chose, pour d'autres euh, 500 euros c'est beaucoup, donc quel que soit votre âge, et quel que soit votre âge, vous avez la possibilité de vous mettre au trading, d'apprendre la bourse, d'apprendre sur des marchés où on peut investir très peu, euh, comme le forex. Moi, je trade essentiellement l'euro-dollar parce que je trouve euh, ce marché très intéressant. Il y a des très faibles commissions. Il est ouvert 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir. Donc, euh, il y a moyen de faire euh, des beaux trades tous les jours, euh, surtout le matin. Donc là, ça bouge plus. Les marchés sont ouverts le matin. Donc, vous tradez 2-3 heures le matin. Vous avez terminé votre journée. Et une fois que vous serez bon, ben, vous gagnerez plus. En, en tradant ainsi euh, une, deux ou trois heures le matin, qu'est-ce que vous gagnez euh, en travaillant euh, 8 heures par jour. Donc vous voyez, euh, le trading c'est vraiment quelque chose de génial. Euh, on peut s'y mettre à n'importe quel âge, il faut s'y mettre sérieusement. Et à ce moment-là, donc si vous êtes jeune, ben, peut-être qu'avant que vous ayez fini euh, vos études, eh bien, vous vous rendrez compte que vous allez gagner beaucoup plus euh, avec le trading en tradant 2, 3 heures par jour. En allant euh, travailler pour un patron euh, 8 heures par jour. Donc euh, pensez-y quand même, le trading est, est quand même quelque chose de génial. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et eh bien c'est le moment, abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti par email dès que je publie une nouvelle vidéo. A très bientôt, au revoir